Et bien. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, émission Radar 107 et surtout émission Radar qui après trois mois avec euh, nos émissions confinées à la fois sur Skype et sur Facebook... On est sorti du bocal Voilà, on est, est, est sorti de la naphtaline donc, et du placard aussi. Et, et du placard, donc voilà. Donc euh, maintenant, nous ne sommes plus latents, comme avant. Parce qu'avant, nous étions latents. Donc il y a Nuit euh, euh, brouillard, enfin il est dans la brume de printemps, Pierre mérach ouais. en train de, de, de, de, de boire son ouais. verre. Et, et, et donc voilà, donc on est déconfiné, on est en live, comme vous pouvez le voir. Et donc cette émission Radar numéro 107 du 18 juin, c'est pour ça qu'il y a une pelle. alors vous remarquerez sur l'affiche, la pelle, et eh bien c'est l'appel pelle du 18 juin, là, cette fameuse pelle dont, dont tout le monde parle et elle est là pourquoi ah, eh celle que tu roules Elle, elle est là pour qu'on n'enterre pas nos droits donc effectivement cette pelle on va la laisser au 18 juin et ce qui fait que bah, le 28 juin on n'enterrera pas nos, nos droits vu qu'on n'aura pas de pelle Voilà, donc c'est ça notre appel, c'est un appel au boycott pour, euh, en fin de compte, boycott de tous les états-majors, on ne va pas s'écrire des chefs si on est contre les chefs. Voilà. Donc, stratégie anarchiste au singulier versus, donc contre, euh, tactiques électorales, alors tactiques au pluriel, voilà. Et elle est sous-titrée, cette émission 107, « Changeons de système, pas d'élus ». Alors effectivement, euh, on remarquera qu'il y a un consensus généralisé, les mêmes qui ont organisé le premier tour en mars voudraient euh, de manière illégale euh, réorganiser un deuxième tour en juin alors que si on respectait le code électoral il faudrait réorganiser les deux tours à une semaine d'écart comme c'est prévu en septembre Voilà, parce que toute décision qui est prise sous la contrainte parce qu'effectivement, une crise sanitaire, c'est une contrainte, et eh bien, n'est ne, ne, pas une bonne décision. C'est-à-dire, ce n'est pas recevable. Donc, nous parti. y sommes, c'est parti, et je vais commencer par une citation, et après, je vous dirai qui a dit ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Damoclès, parce que l'épée de Damoclès. Et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et oui. l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, eh bien, c'est Jésus, l'artisan juif de Palestine. Non, non, c'est Louis de Funès. Ah, ah, ah c'est Louis <rire> de Funès. On a une rectification, s'il te plaît, s'il te plaît, Marc, parce qu'effectivement, c'est Louis de Funès. Et donc, euh, comment est-ce que tu as deviné que c'était Louis de Funès ah, la pauvre, de Funès, c'est bon. ah, de de généralité. Euh... Franchouillard franches et assez bébêtes, ça, ça peut venir dans la bouche de la pièces, avec un cachet quand même euh, progressiste, on va faire comme ça, quoi. Mais la famille, l'épée, tout ça, c'est des grandes D'accord. Donc, donc Louis, de, Louis de Funès, qui était un artisan juif de, de, de Palestine, très connu d'ailleurs. De Palaiso. Ah, de Palaiso. <rire> et c'est vrai qu'il avait comme avant. Ouais, ça ne commence pas. Mais en réponse, c'est Jé, Jé, Jé, Jésus de Funès, parce qu'on l'a appelé Louis, parce qu'après, il est devenu patriote, il, est obligé, il a fait comme la famille Dassault, il a oublié son patronyme Bloc pour, pour devenir Dassault. Voilà. Comme ça, et depuis, ils arrêtent tous leurs chars. Donc, j'ai... Avant de venir, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, euh, c'est reparti, parce qu'il euh, y, y, y, y, y a le cinéma de tous les alternatifs, le temps est venu, tu sais, euh, que les avions ne décolleront plus, euh, que dorénavant, euh, le, monde, le monde va changer, donc voilà, et bien là, vous voyez, dans l'immobilier, c'est reparti comme en 14, c'est-à-dire qu'il n'y a ni avant ni après, il y a les affaires, et les affaires, voilà, c'est bon, il y a bon les affaires et puis là, on a autre chose des consultations gratuites Alors il ne faut pas oublier, il y a Ali Mauboni euh, de l'association Henri Pébrin qui a signalé qu'il y avait des accords qu'on appelle PPP, euh, partenariat public-privé qui font qu'une entreprise privée américaine euh, dont je citerai le nom, Microsoft avec euh, des, des euh, oui, euh, des, des des institutions nationales françaises sont en train de mettre au point un fichier alors, de fichiers de, de personnes à risque. Et quelles sont ces personnes à risque Et bien ce sont les personnes qu'on va détecter comme étant des Covidés, voilà. Et donc on va avoir une nouvelle catégorie, le citoyen, personne à risque, que lorsque le... le l'injection euh, euh, nationale et privée en partenariat public et eh bien deviendra obligatoire, et eh bien on ira chercher dans ce fichier, voilà et, et donc ça c'est extrêmement grave et donc euh, c'est la même chose que cette loi Avia euh, qui permettrait aux policiers de fermer n'importe quel site internet ou, ou, ou blog, mais franchement, c'est pas plus grave que. C'est pas plus grave que quand les profs mettent des zéros, mettent sur un bulletin scolaire. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est du plus même plus ordre. Non, oui, mais c'est du même ordre. Et, et donc, euh, moi, je je, je pense que on ne juge pas l'importance d'une chose. On ne juge personne. Non, non, non, mais c'est pas question mais de de jugement. Donc, alors, pour en revenir à ça, justement. Il y, a, il, y a deux il y a deux Même semaines. Il y a deux semaines. Bruno, oui, Donc il y a deux bien. semaines. On était le 4 juin 2020. Et donc, on a repris sur la place parisienne de la République, hein, on, on a repris nos, nos présences. Et, mais pendant deux semaines, on n'avait pas d'autorisation du préfet. Parce qu'il euh, s'était retranché derrière le fait euh, que le COVID-19 empêchait que l'on puisse retrouver notre liberté d'expression et, de, et de circulation, eh bien heureusement, euh, le Conseil d'État à, euh, à, bien, à juger pas, bon de rappeler le, euh, à tous les préfets que, bien non, euh, la, à partir du moment où les gens sont respectueux, ils respectent l'existence les de sécurité, ils respectent la loi, mais et mais bien ils sont tout en fait, à fait en droit à nouveau de manifester euh, sur l'espace public. Mais il y a deux semaines, le 4 juin 2020, eh bien, quand on a repris nos rassemblements mille et un jeudis pour sauver Ali, à Bula et Daoud, comme tous les jeudis, de 19h à 20h, sans aucune exception depuis octobre 2015, ça c'est très important de le rappeler, eh bien, toutes les manifestations sont légalement déclarées en préfecture, mais depuis la date du 11 mai 2020, date officielle de la phase 1 du déconfinement, on a vu une caressé administratif préfectoral qui nous était délivré. Donc en fait on est hors la loi ou pas là Aujourd'hui nous sommes dans la loi. Dans la loi. Nous sommes revenus dans la loi grâce au Conseil d'État. Et donc la crise sanitaire du Covid-19 tenait lieu de justificatif unilatéral du choix politique de cette dangereuse tactique. Et c'est là où on voit tactique, parce qu'actuellement il y a tactique électorale on laisse certaines manifestations avoir lieu parce qu'il y a ça, des élections le 28 ce, le ce qui me laisse à penser que dès le 29, ça va se durcir. Mais on l'a bien vu avec ouais, cette, euh, cette, cette infirmière de 50 ans, crémée par les cheveux par un policier, que, que, que, que le durcissement était déjà là. C'est-à-dire que ces gens pour... Mais même avant, mais ces gens que applaudissait, les personnes blessées pendant les manifs. Oui, mais ces gens que l'on applaudissait à 20h au centre, moi j'ai à une infirmière qui a écrit quelque chose de formidable, parce qu'on a donné 15 milliards au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, dont presque un milliard d'euros euh, pour les aéronefs militaires, eh bien il y a une infirmière qui a marqué, mais non, il faut faire comme pour, euh, pour euh, les gens du, de la santé. On va applaudir les industries aéronautiques et spatiales. À 20h, euh, tous les soirs, on ouvre notre fenêtre et on applaudit le groupe EADS, le groupe Safran, et ça devrait le faire. Et comme ça, les 15 milliards, on va les donner. Eh bien, euh, aux gens des, des hôpitaux et des, et des services publics. Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça Parce qu'on parle de stratégie anarchiste. Eh bien, cette stratégie, elle consiste dans le partage. N'oublions pas que la dernière émission est C'est -ce ah, pour ça que ce serait bien de... Partage. Ça serait de supprimer des hôpitaux et les et des entreprises d'armement. C'est hein, en pour ça que je pense que ça serait plus efficace... De supprimer les hôpitaux et les unes d'armement, on ferme tout. Et l'hôpital et les usines d'armement, comme enfin, ça, c'est un vrai partage. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qui est idiot. Pourquoi on dit que c'est injuste Parce qu'on dit, on donne temps aux unes d'armement. Et après, on dit, on donne temps aux, aux, aux hôpitaux. Et la solution, c'est de donner à personne. C'est idiot, cette histoire de riches et de pauvres. Et si il suffirait qu'il n'y ait que des pauvres il n'y aurait plus de problème. Notre hôpital, c'est ce qui. Il... Vous que des riches. Oui, que des riches. Et ça, ça serait. S'il n'y a que des riches, euh, il n'y a, a, qui... euh, a plus de pauvres et... Et, ceux qui étaient... et ceux qui étaient riches au départ, ils s'en mettent je pense que la solution, en fait, c'est de fermer tous les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a moins bon malade. On sur un bon malade. Et on ferme aussi les gouvernements. Il y a toute cette compétition entre la mort et la vie Après les élections, je ne sais pas, mais. Je ne sais pas pourquoi on parle ça. Alors, ah, alors justement, ce dont on parle et ce dont on ne parle pas, c'est très intéressant parce qu'on arrive au fond du problème. La crise sanitaire, elle est opportune parce qu'elle a permis d'oublier tactiquement le 4 juin 1989. Et le 4 juin 1989, c'est le jour où il ne s'est strictement rien passé en dictature impopulaire de Chine sur la place de la paix céleste. Et oui, Tiananmen, ça veut dire en chinois paix céleste. Et il y a eu le massacre des étudiants d'un mouvement de plusieurs mois non violent qui réclamait euh, simplement euh, des droits de l'homme pour, pour les Chinois. Et ces gens-là ont été... On, on a terminé ce mouvement dans un bain de sang. Et qu'aujourd'hui, dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme, on passe le 4 juin 2020 avec seulement 6 Chinois sur la place de la République, pour moi c'est un vrai symbole des choix éditoriaux de l'entreprise de France. Entreprise de France. Je, je dis bien les choses telles qu'elles sont. Tiens, passe-moi le petit panneau, la te plaît, hier. Donc, pour en revenir. Vous voyez, les insectes avec nous. Et effectivement, ce partage, il est spéciste. C'est-à-dire que moi... J'en ai rien à foutre, je ne suis pas plus chinois que je suis français. Mais j'estime que le partage ou le carnage, c'est pour tout ce qui est vivant. Est, ça ne concerne pas l'espèce humaine. Le partage, doit être inter -espèce. Sinon, il va arriver à un carnage qui lui va être effectivement inter -espèce. Et ce carnage, il est, il est déjà commencé pour énormément d'espèces, et notamment les cétacés, euh, parce que les conséquences de Fukushima. Pour, pour les baleines bleues et pour tous les cédacés sont terribles et, et, et aussi pour beaucoup d'autres vertébrés euh, marins. Donc on est aujourd'hui dans une période clé et ce néo-féodalisme euh, français, industriel, militaire et médiatique, il est la liberticide ombre chinoise de notre actuelle vassalité politico-financière. Donc il faut resituer les choses, non pas que je veuille dire qu'il y a un monstre chinois ou un dragon chinois euh, qui, qui a mis la main sur le monde, parce que les premières victimes du régime chinois, ce sont les chinois. Sinon pourquoi j'aurais parlé de la place elle même Les chinois ont été les premiers à, à subir et sont les premiers, ils sont en première ligne parce qu'ils combattent une nouvelle forme de dictature qui est peut-être la pire, que la Terre ait jamais connue parce que cette dictature elle, elle se donne euh, pour, pour but le bonheur, le bonheur et le bonheur c'est l'enfant unique, le bonheur c'est de ne plus penser par toi-même, c'est d'avoir euh, des, des, des technocrates qui décident de tout pour toi. Et toi, à partir de là, et eh bien, en fonction de ton crédit social, tu vas devenir ou non, tu vas devenir ou non, euh, un, un être à problème. Voilà. Et en fin de compte, ce, ce que va faire Microsoft, et eh bien, c'est purement dans la lignée chinoise. Ce qu'a fait Google, il faut pas oublier quand même, quand même que l'entreprise Google a donné les adresses IP des principaux opposants chinois et ils ont été tués, beaucoup d'opposants chinois. Il y a aussi, où... Voilà, exactement. Donc il faut bien voir que ce n'est pas la République impopulaire de Chine que je dis, c'est tout un système commercial qui arrive, et qui n'aboutit qu'à une chose, à une dictature mondialisée. Alors, est-ce pour des raisons sanitaires que le massacre des étudiants chinois du mouvement du 4 mai doit passer aux oubliettes médiatiques nationales Mais, mais, mais qu'elles soient nationales, euh, populaires, interpopulaires ou internationales, la réalité, elle est là. C'est passé aux oubliettes. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est comment une chose extrêmement importante, qui est le massacre d'un mouvement étudiant, euh, peut passer aux ouvriers. Voilà. Peut passer aux ouvriers, ça c'est très grave. Non, parce, donc, parce que... que les étudiants. Non, c'est clair, les étudiants, c'est forcément des ennemis de classe. Les étudiants, c'est des. Euh... gens qui pensent. Voilà, les étudiants, c'est des gens. C'est des, des ouvriers qui sont des ouvriers, Donc c'est des ennemis de classe. Qui va se viennent dans les classes. Là, ceux qui sont pour le pouvoir, ben, ceux qui sont des étudiants, puisqu'ils sont pour pouvoir. Ben, ceux qui sont pas de pouvoir ne vont pas souvenir des gens qui, de toute façon, seront sera par pas. Donc, c'est une, une tactique voilà. qui non seulement fermer les faces, mais les, les et aussi les femmes. Mais il ne faut pas, d'ailleurs, euh, je vais même plus loin, aucun massacre ne doit être oublié. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, aucun massacre. Tout à fait. Pas, seulement, pas seulement ce qui s'est passé en Chine. Mais ce qui se passe ailleurs, parce que maintenant, il y a toujours des massacres. C'est pour ça que j'ai parlé des CDC, c'est-à-dire que je ne me limite pas dans ce massacre. Et dans il y a des massacres qu'on ne connaît pas. Oui, oui. et je ne me limite pas dans ces massacres et ces carnages uniquement à l'espèce humaine, qui, rappelons-le, est une espèce sur 1,8 million d'autres espèces terrestres. Donc, le vendredi 12 juin 2020, que s'est-il passé Eh bien, les pacifistes onusiens, pour l'entretien nobilisable du criminel mythe Atom Corpus, accompagne médiatiquement le criminel mensonge préfectoral d'un incendie dans une installation nucléaire sans aucune conséquence environnementale. Alors le terrorisme thermonucléaire Zeta nous met toutes et tous en danger de mort permanent et soumet tous les territoires auxquels nous appartenons et pas uniquement la préfecture du Var au chantage écologique abominable et inacceptable d'une contamination nucléaire durable et préméditée si les sous-marins nucléaires d'attaque, les antennes 5G et les cathédrales sont soumises au baptême par le feu, que va-t-il rester de laïque sur les cendres de la République à venir Voilà, aujourd'hui, on doit s'interroger sur des informations, le massacre de la plaque elle même et là, eh bien, effectivement, dans une darse à tout long, un sous-marin nucléaire d'attaque euh, qui brûle, et on a un préfet qui ose dire, même si le réacteur est téléchargé, euh, on sait très bien que toute installation nucléaire qui subit le feu, obligatoirement, rejette des particules radioactives. Et donc, que les médias et que les gens censés, soi-disant, représenter les antinucléaires, puissent accréditer... Ce storytelling euh, du bout des lèvres, et, mais ça va plus loin, c'est qu'on nous explique que c'est une catastrophe pour l'armée française. Mais non, non, non, ce qui est une catastrophe pour l'armée française, ce sont tous les SNLE et tous les sous-marins nucléaires, et c'est aussi le, le, le, le porte-avions nucléaire euh, Charles de Gaulle. Ça, ce sont des catastrophes. Euh, total et ce sont des défaites totales. Et contrairement à la ligne Maginot, qui nous a coûté la peau des fesses et qui nous a protégés de rien, et eh bien ça, ça nous coûte la faute des fesses, ça ne nous protège de rien, parce qu'il ne faudra jamais oublier que les États-Unis d'Amérique sont le pays au monde qui possède le plus d'armes thermonucléaires, et que le 11 septembre 2001, je ne vois pas ce que, en quoi ils ont été euh, protégés. Donc, aujourd'hui, les armes thermonucléaires sont exactement ce qu'elles sont. C'est-à-dire... Ce sont des armes de chantage contre les peuples. Voilà. Et les cinq membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, sont des terroristes thermonucléaires. Voilà, vu qu'il n'y a de terroristes, que de terrorisme d'État. Donc dans notre retour en live, dans la chose encore publique, parce que c'est vrai, on est encore dans la chose encore publique. Petit à petit, les morceaux disparaissent. On voit, il y a des pubs de con dans les, tous les abris d'autobus, et Decaux, euh, il, il nous explique ce, ce que l'on doit faire contre, contre la pandémie de Covid. Et Decaux, il déploie les small-side, les antennes 5G cachées dans tous ces abris bus et dans, et dans tout ce mobilier urbain. Et, et voilà comment Decaux agit pour euh, notre santé euh, et la santé des citoyens et la santé de la démocratie. Donc c'est bien quand même de, de le souligner. Alors, l'article L-56 du Code électoral prévoit qu'en cas de deuxième tour de scrutin, il y ait procédé le dimanche suivant le premier tour. Et l'article L-227 laisse tout peu penser que l'élection est un bloc unique car les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars, à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs. Alors, qu'est-ce que les décideurs, alias les sachants, ont prévu entre maintenant et septembre 2020, pour qu'ils n'y reportent pas légalement les deux tours de leur illégale mascarade municipale par scrutin de liste de mars 2020 et juin 2020. Ça, vrai, une voilà, mascarade. donc ça c'est une bonne question. Oui, mais pourquoi cette mascarade C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils continuent à. Alors à... qu'ils ont fermé les cafés, ils ont fermé les cafés, ils ont, ils ont fermé, les ils ont, euh, fermé moi, des, de moi. Moi, des les de manifestations culturelles. Par contre, ils ont obligé les gens à aller voter. Et je me souviens, dans mon quartier, il y a eu 62% d'abstention. 62%, c'était énorme. Mais oui, le maintien des élections. L'abstention est, est énorme, tout simplement, parce Et que... Parce que les gens que, sont allés au parc. Tout simplement, parce que contrairement à ce, à ce que claironne, tous les gens qui font partie des états-majors syndicaux ou politiques, les Français ne sont pas des cons. Et les le Français, on, non on seulement... Est, ne on, se... on les fait passer pour Mais bien sûr, voilà. mais le plus important, c'est que ces gens-là se permettent par médias interposés de traiter les Français comme étant des cons, ce qu'ils ont fait d'ailleurs le 29 mai 2005, quand par référendum d'initiative présidentielle, une majorité de Français a dit nous ne voulons pas de cette gouvernance de l'Union européenne. Gouvernance de l'Union européenne qui fait que eh bien, on a des taux avec des écarts de 10 points sur la morbidité d'un seul et même virus à travers l'Europe. Donc on doit réellement se poser cette question. Et donc le 13 mai 2020, la loi Avia est adoptée. La censure militaro-policière de devient légale sans passer par la case du procès équitable. Mais attends, on, on, on fait passer le français pour des mais on peut aller même plus loin, on les infantilise. Alors cette infantilisation, effectivement, c'est comme la, la pub homo. Euh, euh, Qui lave plus blanc que blanc Oui, cette déculturation et cette infantilisation, elle est médiatique, mais, mais justement, de, de plus en plus, elle est rejetée et ce rejet, justement, de l'élection entend... Euh, en que, euh, en représentation même euh, de, de la dictature constitutionnelle qu'est la République, et eh bien c'est la reconnaissance justement de ce qu'est réellement la démocratie qui ne peut être que locale. Donc il s'agit de combattre efficacement la stratégie de tous les terroristes intellectuels qui consiste à mettre en lumière de manière non violente et argumentée sur internet le caractère antidémocratique des institutions nationales et internationales publiques et privées voilà pourquoi il y a une loi c'est que nous sommes les terroristes intellectuels et il y a aussi un problème ah, c'est que quand tu vois euh, dans n'importe quel foyer tu vois la télévision allumée souviens-toi pendant pendant, euh, pendant le confinement. Moi, j'ai eu des problèmes moi-même parce que je voyais la télévision allumée et ça me rendait dingue, Quand on me la voit tous, GFM TV et tout ça. Pourquoi tu as une télévision je pas télévision. Mais c'est ma femme qui a la télévision. -dire, comme je ne suis pas tout seul, je ne vais pas l'éteindre. C'est une... la, la, la télévision. Hein, la, mais les, pourquoi tu as cas, une femme aussi mais, mais... Ça, c'est pour euh, Pourquoi j'ai une femme Et, et d'ailleurs, pourquoi je me suis marié à l'église C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Tu t'es marié à l'église Oui, je suis tellement contradictoire que pour faire plaisir. Roger est allé aussi Oui, Roger, bien sûr. Il était en esprit, Roger. Roger, souviens-toi. C'est même toi qui as distribué les C'est bien toi ce soir-là, il pleuvait sur Brest. Il pleuvait sur Brest et donc j'invite grandement euh, toutes les personnes à aller euh, sur, sur change euh, pour signer euh, la pétition pour le retrait de la, la loi pas. ABIA parce qu'il euh, faut euh, mais... rester mobilisé contre tout, euh, tout ce qui est fait pour essayer de nous retirer notre liberté d'expression. Donc, on doit aussi exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Julian Assange de la prison de haute sécurité de Belmarche au Royaume-Uni. Si dénoncer des crimes contre l'humanité perpétrés par des militaires américains sur des journalistes est un crime, alors à quelle tactique électorale dois-je le faire d'être encore en liberté Exigeons non, un statut protecteur de, de, de réfugiés, réfugiés politiques hein pour Julian Assange et Chelsea Manning. Et donc, je le dis bon, très clairement, c'est une exigence. Oui, oui, oui, oui, oui, nous exigeons, truc, nous, nous, truc, nous truc, à Radio Radar, immédiatement du gouvernement français, qu'il accorde le statut euh, un statut euh, protecteur euh, de réfugiés politiques à Julian Assange et à Chelsea Manning. Maintenant, tout de suite, c'est une exigence. Alors, qui nous impose la force brutale, l'arbitraire du non-droit la terreur populaire. Voilà ma question. Que qui nous impose ça nous, Voilà. Actuellement, est tout, tout est chose. médiatiquement fait là, pour provoquer des situations là, euh, injustes, donc potentiellement violentes, et, problème, et trouver ainsi de prétexte les gens qui au renforcement statutaire... De moi, moi, moi, si. Réglementaire, bureaucratique, législatif et exécutif, méchant, des totalitarismes militarisés wow, intrinsèques à tous les États-nations. Comment quitter définitivement ces mortelles impasses médiatiques mais... et électorales entretenues qui nous ouais, conditionnent à accepter de comme réel l'illusoire promesse de pouvoir changer un système irréformable non, en tous, y participant mais... de manière consultative. Comment quitter définitivement hein le troupeau impuissant de la lutte oui, permanente des pas des fronts sociaux et nationaux Voilà le et quand je dis nos, voilà les les les les besoins, plus un plus ne, rien faire, chose, ne rien faire, ne rien faire, l'inaction est salutaire, voire vitale, quand la mortelle agitation guerrière devient la norme imposée. Deux faire demi-tour reste, le le la, reste ça, la seule solution pour quitter une impasse. Voilà. quelle non-direction choisir Voilà, quelle non-direction choisir Non-direction, non-appartenance, non-affiliation, non-alignement. Et là, je pense à mon ami Georges Kradowski qui, qui avait, sur ce point de vue, euh, développé une idée extrêmement intéressante, la non-appartenance. Et donc, moi, je dis quitter tous les États-majors quitter euh, toutes les chapelles, euh, quitter tout ce qui est euh, groupe, euh, euh, de réservoir d'idées. Euh, euh, réellement, le danger, il est là. On veut substituer aux oligarchies actuelles de nouvelles oligarchies. Et le problème, ce sont les oligarchies, ce sont les oligarques. Justement, pas on de... a une réaction très intéressante de Bruno qui nous dit que euh, certains politiques vive, font de la politique pour... Euh, pour sur, vivre sur la sueur, de, euh, sueur des autres. Oui, euh, je suis désolé de dire ça, mais euh, je suis en train de, de penser ça. C'est pour ça qu'en ce moment, euh, je, euh, parfois... Je suis agressif avec des gens qui me distribuent le tract de, de tel ou tel candidat. Mais c'est le but de l'agressivité, c'est ça. Mais et il y a quelques jours, j'ai failli euh, mais me battre avec elle. il faut résister. Et après, la personne a compris que je n'allais pas bien. Et, euh, et alors, on s'est réconcilié, mais euh, bon. Tu sais, Bruno, la, la violence, c'est quelque chose de naturel. La violence, c'est quelque chose de naturel et général, c'est quelque chose de sain. Et la non-violence, c'est quelque chose de surnaturel. C est, c est, on, on devient non violent Le, le on premier, c'est que je deviens mal. Mais, mais le système, actuellement, on pousse les gens à la violence. Tout est fait pour que les gens deviennent violents. Il faut cliver. C'est-à-dire qu'il euh, faut tuer les loups. Il faut tuer. tuer. C'est-à-dire que c'est vraiment... On, on est plus du Qui violent. veut la voilà. peau de Roger Niveau. Exactement. <rire> c'est exactement ce que dit le préfet de Paris. Choisis ton camp. C que, ce, sont fait, voilà. ce sont des turiféraires. Ce sont des turiféraires effectivement et, et le nazisme, qu'est-ce que c'était que le nazisme essentiellement le nazisme l'idée de base du nazisme c'est que hors du groupe l'individu ah, n'existe pas, pas. pas et n'oublions jamais que le parti national socialiste le parti national socialiste il accède au pouvoir par un processus électoral le 5 mars 1933 avec 43,91% des suffrages pour le parti national socialiste ce sera le dernier scrutin libre en Allemagne avant les élections fédérales allemandes du 14 août 1949. La tactique électorale nazie était au service d'une stratégie militaro-industrielle intrinsèquement antidémocratique et raciste pour auto-justifier l'emploi d'une main-d'œuvre gratuite par les industriels, ce qui fut un crime contre la nature et donc un crime contre l'humanité. Combien d'industriels sur les bancs des accusés des procès de Nuremberg et de Tokyo Voilà la vraie question. C'est-à-dire que celui qui dit que c'est le nazi qui a tué un juif, c'est un, un connard. Ce qui s'est passé, c'est que des industriels ont financé des psychopathes pour tuer des, une population que l'on voulait réduire en esclavage. Et c'est là où je dis que, par exemple, je, je connais les nationalistes. Honnête, Mais le problème, ce que je conteste en eux, c'est qu'ils finissent justement par appuyer des gens qui sont néfastes. Euh, c'est un chevalisme est non, Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui m'ont dit que la Roménie ne tuait pas par, euh, il par fanatisme et même pas par méchanceté. Quelle est la différence Il y a des morts, il y a plus de morts même toute personne qui appelle au meurtre d'une manière ou d'une autre c est, c est, cette personne est, est obligatoirement un extrémiste à connaître alors et si c'est un idéal je suis c'est quelqu'un de dangereux est... donc, depuis, donc de, depuis justement la fin de la seconde guerre mondiale les héritages militaro-industrieux de l'Allemagne nazie et de son allié impérial nippon ont été récupérés et adaptés par deux grandes puissances militaro-industrielles souveraines et par leurs vassaux respectifs, par une surexploitation nationale et internationale des ressources humaines et naturelles de la planète Terre et une conquête nationaliste et internationaliste, publique et privée du système solaire. Cette tactique, tactique d'accaparement privé de l'espace circumterrestre. Pose d'ailleurs plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Voir la constellation Starlink de la société privée SpaceX, dont on a parlé sur une précédente émission. Avec le coup d'État bolivien de novembre 2019, la stratégie industrielle du milliardaire américain Elon Musk quitte définitivement la rubrique people technophile et rejoint celle politique et sectaire de tous les adorateurs du saint nazi, Werner von Braun, 1912-1977, et autre scientologue, star du cinéma spatial à venir, alias Tom Cruise. Une tactique s'inscrit toujours dans le court terme. Tactique, c'est court terme. Et donc, stratégie, elle est faite de tactique, mais de tactique qui se module, parce que la stratégie, elle est dans le moyen et dans le long terme. Donc, tactique électorale, c'est du court terme. Et pourquoi le discours qui s'adapte justement au fait d'avoir de l'audience, parce qu'une élection c'est avoir le maximum d'électeurs, et bien tous ces discours sont adaptés pour le consensus et donc sont des discours mensongers. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait qu'on va devoir tout partager, le revenu, le travail et ses revenus, et bien cette personne devra dire aussi qu'on va devoir s'adapter à un mode de vie totalement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça la réalité, c'est ce dont ne veulent pas les gens qui, qui, qui disent c'est reparti, c'est reparti pour les profits, c'est reparti pour les riches de plus en plus riches, pour les pauvres de plus en plus pauvres. Et nous on dit non, on ne veut pas de ce retour à la normale, L apostrophe, bon, enfin, monsieur, elle apostrophe et anormale. Et donc voilà, la tactique est intrinsèquement spéculative. Si elle était vivante, elle serait simple comme un tropisme. Si elle était le temps qu'il fait, elle serait météo. Si elle était électronique, elle serait simple comme un algorithme. Une stratégie est la coordination d'ensemble de tactiques pour atteindre un ou des buts à moyen ou long terme. Elle est intrinsèquement adaptative. Si elle était vivante, elle serait complexe comme un génome. Si elle était le temps qu'il fait, elle serait climat. Si elle était électronique, elle serait un processeur quantique. Et donc on voit bien que c'est une différence de nature qu'il y a entre une tactique et une stratégie. Et la stratégie anarchiste, la stratégie de l'insubordination non-violente active, au-delà de la non-violence, et bien pourquoi c'est une -ce philosophie C'est un positionnement sur le moyen et le long terme, parce que ne peut, ne peut être viable que ce qui est non-violent. Et toutes les, toutes les tactiques extrêmement euh, dites consensuelles sont des, sont des tactiques violentes parce que dans le court terme, elles vont obligatoirement adapter un discours pour que les gens continuent dans une impasse. Voilà. Donc une stratégie... Bon, Nina, euh, on a Mina qui arrive. Donc une stratégie est modulable par rétroaction avec les contextes dans lesquels elle se fait qui sont par nature stochastiques, imprédictibles, comme le sont tous les phénomènes naturels complexes. Aujourd'hui, nous croulons sous les experts tacticiens, mais qu'est-ce qu'un expert si ce n'est un spécialiste, donc une personne intrinsèquement déséquilibrée L'expert porte un regard méprisant sur tous les néophytes, les amateurs. Pourtant. C'est lui qui souffre d'une cécité intellectuelle liée à son hyper L'expert est totalement incapable d'avoir une vision globale de toutes les situations complexes et pluridisciplinaires. Oui, le prophète aussi. Mais experts... Le prophète, à ce point en commun, comme expert, le prophète est incapable capable d'avoir une vision pluridisciplinaire. Mais le, le, le prophète n'a aucune vision. Ah bah si, si, si, c'est si, si, un expert. Non, en non, non, non, tu ah n'es si pas. il y a une solution, tu ben la situation, mais... tous ceux qui viendront vers moi et qui me donneront le fric de l'appartement seront de mon côté. Ça, ça, ce, ça, ce sont les faux prophètes. Ah, ah non, un, non, non, non, non, c'est les un, vrais. Un vrai, ne sait pas, un, vrai, un vrai prophète ne sait pas ce qu'il prophétise. C'est-à-dire, un vrai prophète a des visions ah éliminer pas non non non, minuit, non, en fait. non non justement un vrai prophète par euh, exemple Roger Dujan, est un vrai prophète mais ce qu'il voit ou ce qu'il entend il ne le comprend pas et souvent, il lui faut plusieurs années avant d'avoir un aperçu de ce que lui-même a prophétisé. Donc tu soutiens que, que Roger Nimot ne se comprend personne pas Personne ne peut prophétiser. Il n'y aurait qu'un être qui serait capable d'être ah Donc Macron est un prophète, il ne comprend pas non. ce qu'il <rire> dit. Qu dit. Il ne comprend pas ce qu'il ah, dit, non, quoi, non, quoi, il, a il, il a Non, il aucune Non, il C'est un campier que ça. Moi, j'ai vraiment pleuré l'autre soir, je pleurais profondément parce que j'ai lu ce livre un petit peu négligé euh, traduit par ma copine, euh, très bons amis, Françoise Bouillot, et de Hannah Arendt qui s'appelle « La révolution qui vient ». Alors là, euh, c'est à toi, perturbant, j'étais perturbée à lire euh, ces qualifications, pas ces qualifications de Platon de la tyrannie, de la destructue euh, et c'est euh, et de la ce que que... dictature. Tu sais ce que c'est qu'une révolution C'est 360 degrés, c'est un tour complet. Quand tu es dans une impasse, si tu fais la révolution, et eh ben tu te retrouves dans l'impasse. Oui, mais, mais, mais c'est important. Mais je je trouvais le, le, le... Comment nous vivons ici et ailleurs, peut-être avec les autres, c'est vraiment la, la tyrannie. Oui, Parce mais que... la révolution est une autre forme de tyrannie. Parce que elle, la révo, toute révolution met en place de nouvelles oligarchies. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la révolution est impasse. Et si on ne comprend pas que la révolution est impasse, eh bien on se prépare à engager les gens dans une nouvelle impasse, et toutes les impasses, elles démarrent souvent de manière assez sanglante. Et moi, comme je suis plutôt quelqu'un de non-violent, j'ai franchement pas envie de dire aux gens, euh, armez vos cœurs, armez vos bras, et préparez-vous à, à égorger votre voisin, parce que c'est justement... Ce pourquoi les systèmes dominants non. nous préparent. Oui. Non, mais, mais le problème, est, par exemple, quand, quand elle, elle cite euh, qui sont les, les qualifications ou les, les points de la tyrannie, la première chose que le tyran fait, c'est enfermer euh, euh, les gens, chacun à son domicile, foyer, et... Chacun à, son à, corps. Oui, à interdire, à interdire, euh, Agora. C'est-à-dire ça. L'échange, l'échange... Oui. C'est comme la le... culture. C'est comme la permaculture, c'est empêcher les hérissons Alors c'est faux, c'est faux, aussi. la permaculture Non, les hérissons ne peuvent pas parler aux limaces. Oui. L'hérisson oui. est enfermé dans cet état, et vous pensez que la limace dans son absurde avancée, c'est le principe de la permaculture, qui empêche les hérissons de rencontrer la limace, pour rencontrer le chat, le chat, la carte, de permaculture. C'est vraiment un truc pour enfermer les animaux dans une sphère, de, du ça s'appelle comme... jardin zoologique. Voilà. Oui, mais voilà. ce n'est pas la permaculture. La permaculture, c'est associer des plantes. Oui. C'est-à-dire, par exemple, tu si as des légumineuses qui vont fixer l'azote avec, avec, avec des plantes qui sont très gourmandes, comme par exemple des, des potirons. Et si tu associes bien tes plantes, eh bien, chacune va apporter. Parce que dans la nature, le déchet n'existe pas. L'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est-à-dire, justement, à l'époque des grands philosophes grecs, j'aurais aimé vivre à cette époque-là, parce que j'avais plumé un poulet, mais ils avaient dit « le voilà votre homme », parce qu'on avait dit que c'était un être nu qui marche sur deux pattes. Eh bien, l'homme, tu sais ce que c'est L'homme est l'animal qui a inventé le déchet. Dans la nature, le déchet n'existe pas. Et l'animal qui a inventé le déchet, c'est l'homme. Et on reconnaît l'animal dénaturé au fait qu'il a créé le déchet. Et l'homme, je l'appelle homo-détritus. Mais c'est Et... pas mal, le déchet. Non, je... Le, le, le déchet, la notion de déchet, justement, c'est ah, une notion philosophique, c'est une notion déchet, spirituelle. Des... Je je sens, normalement, bien, mais on a créé le déchet dit ultime. Par exemple, des radionucléides artificiels sont des déchets ultimes. C'est-à-dire qu'ils ont parfois des durées de vie en centaines, oui, en millions, en milliards d'années. Ça... ça favorise les des connaisses euh, de vie. De... Euh, c'est même de... <rire> <rire> <rire> J'avais une question à te poser, excuse-moi. Tu parlais des prophètes. Oui non, oui. c'est moi qui en parlais, Oui, hein. oui pas oui. Et On en, on en oui, parlait oui. tous les deux. Bon, euh, euh, euh, nous, euh, enfin, je dit que toi, tu étais un prophète. Je ne sais pas si c'est un, un vrai prophète ou un faux prophète. Oui, parce qu'il ne comprend pas, pas ce qu'il dit. Voilà. Et oui, je n'ai ah. jamais compris ce que je disais. Voilà. Et, et puis moi non plus, alors je veux être euh, ton, euh, ton élève. Un mauvais élève ou un bon élève, tu en jugeras par toi-même ou moi C'est pareil, je comprends non, rien, de rien, de rien de ce qu'il dit. Non, en je pense cas, que tu es le contrôleur de la CAF. Je pense que tu es le contrôleur de la CAF. Oui, toi. Alors, moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis, je suis prophète. Et je vais te, même te dire quel prophète je suis. Je suis prophète de la musique. Et effectivement, actuellement, le, le parti pris d'un... Si, Parce qu'il paraît qu'il y a un ministère de la, de la culture. Dans, dans le gouvernement du petit cron avec tous ces criminalistes millionnaires et donc je, je, je tiens quand même à intervenir sur ce problème qui est aujourd'hui oui, c'est le 21 juin la fête de la musique oui. eh et bien, et bien euh, sortez dans les rues et jouez de la musique c'est à dire, il n'y a aucune raison d'être confiné pour oui. cette fête de la musique et euh, le justement ce que disait euh, notre ami Nina Zivancevic euh, et là je, et, et, et, je, et là je la rejoins à, à travers oui, oui oui ce tu le disais par, par rapport à, à ce livre Donc, euh, autant montrer euh, le livre que, que les gens l'achètent et, et le livre et moi si tu me le passes je, je, je le lirai. et euh, eh bien la, la réalité c'est ça c'est que on veut rompre tout dialogue et il euh, y a eu un grand débat et qui n'était pas débat, vu que c'était euh, Emmanuel Macron un qui, un qui, qui, qui, qui faisait un, un grand monologue tout seul. Mais, il est passé, qui, mais oui, pas Pareil, <rire> les émissions radar, il y a des gens qui disent c'est radio Roger Limot. Ils n'ont ils ont, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Sauf, sauf, que, sauf que moi, je dirais que je suis moins nuisible euh, qu'Emmanuel Macron, parce que je n'en pas... Oui, parce que pas. tu comprends pas ce que tu non, dis. Et, je, et, et, notamment, et notamment, je n'ai jamais dit euh, qu'il fallait... Euh, vouloir du mal à Didier Lallemand au contraire j'ai dit que j'avais beaucoup de compassion à la fois pour Emmanuel Macron et pour Didier Lallemand et même pour le ministre de l'Intérieur parce que si j'étais à leur place mais je me sentirais tellement mal d'être oui. comme eux donc donc c'est à dire que obligatoirement ma compassion elle est sincère et, et je dirais elle rapproche ce que vous êtes aime, aime, aime tes ennemis sont-ils conscients mais oui mais oui c'est à dire que je ne peux pas leur dénier euh, euh, ils sont des êtres humains comme moi tes amis il savoir ce que c'est que l'amour et ce que c'est que l'amitié juste, justement, qu'est-ce qu que l'amour qu ou l'amitié am, et eh bien on va, on va y arriver parce que tout à l'heure tu disais les prophètes sont des experts et eh bien moi que, je, je ouais. suis désolé parce que euh, le prophète, le véritable prophète il porte jamais un regard méprisant non. Non. Euh, sur l'autre et et l'expert, l'expert, l'expert, le voit quand est il là. est sur un plateau ou dans une conférence. L'expert euh, t'extrase de son expertise. Ouais. Euh, et c'est pour ça que moi j'aime quand tu parles du nucléaire ah, là, de et, et, de et quand tu parles des 3 ou 4 réacteurs de Fessenheim parce que tu te fous de, pour toi Fessenheim c'est le nucléaire et tu te fous qu'il y en ait 2, 3 ou 4 qu'ils aient 30 ans ou 60 ans les réacteurs l'idée étant que ça bon, euh, pourrait être en anglais ça pourrait être en français. sait pas bonsoir vous êtes en direct sur, sur, sur Radio Radar ah, okay. voilà. c'est Radio Prophète c'est voilà. Radio Prophète c'est Radio Prophète <rire> <C 'est tout. rire> C'est le rap, radio rap. Alors là, c'est le cahier de Bruno. Alors j'explique un petit peu. Bruno est ravi de parler. Bruno a un cahier et à chaque fois qu'il rencontre des gens, il leur demande d'écrire des femmes au chapeau. Ouais, avec... Alors quand ouais, il a ouais. la chance de rencontrer des jolies femmes avec des chapeaux, non, alors des là, parce que je non parce que je c'est qu sexiste. Ah oui. Parce que ça veut dire c'est c'est comme ça qu'il y a des femmes laides, donc c'est sexiste. Voilà. être non exemple. Ah oui. Les femmes barrières, ça Les femmes barrières. Justement, ah, il faut il leur dire, dire bonjour avec le goût. bon alors je vais oui, leur le mettre un coup de donc l'hyperspécialisation c'est une nécessité la intellectuelle un donc Aujourd'hui, on a des experts ça en optimisation fiscale. Ils mais... sont pause il totalement inaptes à gérer des rapports puis, économiques, sociaux, voire sanitaires. Et on s'en est perçu, Parce qu'il y a plus de 29 000 morts, il y a toujours zéro responsable. Il y a 29 000. Alors attends, je te dis, j'ai été regardé. En 148. Alors, euh, 29 578 ah oui, un... euh, ce, ce soir euh, sur, euh, sur le site de John Hopkins University, mais euh, d'après ce que j'ai lu, euh, quand on aura euh, fait les comptes a euh, posteriori, donc d'ici quelques mois, le chiffre devra être augmenté. Oui, surtout il y a ceux qui sont morts de rire. Et exactement. Alors il y a ceux, ceux qui sont morts Exactement. Et puis, et, et puis en fin, en fin de compte, on on, on, on, c'est un peu comme le suicide, la mort. La, la, la, la mort peut être multi, la mort peut être multifactorielle. Effectivement, ma petite maman, elle est morte d'un cancer généralisé, de vieillesse, et certainement aussi le Covid a dû l'aider un petit peu. Mais euh, je m'en fous qu'elle soit comptée dans les morts ou pas. Donc euh, et, et en plus, tu n'as même, euh, même pas pu aller, ce qui est dur, c'est que tu n'as même pas pu aller... Oui, mais je ne suis pas seule. il y, y a Oui, je sais, mais en... quand même, quand même. Mon, quand même, me, là, mon pour... meilleur ami à Londres, elle était euh, débranchée de, de, de la thérapie pour un cancer qui était ponctuel. Elle, elle ne pouvait pas accéder au, au lit de, de, de, de, de l'hôpital. Donc elle est euh, morte. Euh, euh, il y a eu des trucs qui lui ont débranché. Parce que n'avait pas place. L'argent, l'argent, l'argent. la place, Oui, mais tu sais, la place, c'est l'argent. Si on donne des moyens, ben des lits, tu sais, un lit, ça a un coût. Et donc, les 15 milliards qui ont été donnés aux industriels de l'aéronautique spatiale. spatiale... Mais je crois même, si on met un protège-matelas, c'est moins cher. Oui, si on met un protège-matelas, c'est moins cher. Alors c'est pour Merci ça que beaucoup. tous les experts euh, en tactique électorale, ils représentent, bonsoir à vous. ils représentent des dangers permanents pour l'expression locale des choix populaires, donc pour la démocratie réelle. Et c'est pour ça que l'élection, le boycott de l'élection, c'est pour... Régénérer la démocratie réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est un désintérêt citoyen. Au contraire, c'est la seule attitude citoyenne à avoir aujourd'hui. On peut voter blanc aussi, non Qu'est-ce que tu en penses Tu fais ce que tu veux. Moi, je ne je, je, je, je, je, je, je, je suis contre les états-majors, donc je n'ai pas donné un mot d'ordre. J'explique mon point de vue. J'explique pourquoi, pour moi, aujourd'hui, boycotter les processus électoraux, c'est une démarche citoyenne et démocratique. Et, et donc, euh, maintenant, euh, ça peut se débattre, des gens peuvent venir euh, m'apporter la contradiction, je serai là pour leur répondre. Voilà pourquoi tous les États-majeurs adoptent de nuisibles tactiques similaires de croissance de leurs influences, en ayant des différences cosmétiques uniquement sur les choix des moyens stratégiques indispensables à leur propagande respective. Pour tous les États-majeurs, l'idée doit s'adapter en permanence et si possible en temps réel, à la dictature de l'audience, de l'audimat, de l'électorat. Voilà pourquoi les émissions Radar sont très contentes d'avoir peut-être ce soir que 10 auditeurs, et en tout une centaine au bout de quelques mois. Ou même un. Moin, moins, enfin, euh, au moins euh, un. Vu que Marc, effectivement, est obligé de me suivre. De suivre. <rire> de suivre. Euh, euh, <rire> je suis. Non, non, de te de, subir. De te subir, de te subir te oui. Voilà. Non, je non, suis. Fait, les êtres sont sommés. nous sommes sommés, nous en tant qu'êtres vivants, à nous adapter aux dangereux et nuisibles oui. systèmes militaro-industriels oui. imposés et irréformables, en pénicueuse concurrence permanente obligatoire. Mais, et ce, donc, mais et ce, ce soir, je te de... subis avec plaisir. Je... Mais... Je souffre avec plaisir ce soir. Euh, change... Tu sais pourquoi je souffre avec plaisir bien, si regarde il est Je vais te dire pourquoi. Parce, parce que tu as réussi un à un me faire diagant. oublier certains connards oui, que oui, oui, euh, j'ai croisés cette semaine. Si tu as oublié Alors, le, le connard de virus, c'est déjà une bonne chose. Peut-être pas le virus, parce qu'on en parle de trop, mais j'ai réussi à, à, à évacuer certaines personnes. Ah bon, bon. Comment t'as fait ouais bah, C'est lui qui, qui, qui m'a aidé à évacuer, hein, je ne sais pas. C'est lui le docteur. C est, c est, il m'appelle docteur Nimo. Et donc il y a la nimo Et donc aujourd'hui aujourd je le dis comme dans la fameuse minute, Choisis ta haine. Choisis ta haine. Noir, blanc, gros, maigre, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, riche, pauvre, capitaliste, anticapitaliste. Choisis ta haine. Voilà à quoi conduise à très court terme toutes les tactiques électorales, toutes les compétitions, l'impasse, hiérarchique commerciale, bénisseuse, impérialiste et mortelle, des bons chefs contre les brevets chefs, des Jeux Olympiques Paris 2024. Il n'y a plus de chefs. Il n'y a plus de chefs. Oh, Il n'y a, y a plus que des de tyrans. Il n'y a plus de chefs. Il n'y a plus de chefs. C'est quoi ce que des, des tyrans. Il y a des agents. Il y a des gens, agents, des a agents, des gens qui veulent, qui suivent l'opinion, qui disent là tout ce que tu veux. C'est des communicants, mais le chef, c'est pas la même chose. Le chef, c'est quelqu'un qui disait euh, Je sais pas, euh, aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, en fait il y avait un projet. C'était comme un papa Voilà, il n'y a, a plus de chef, c'est fini les chefs, c'est fini. Il n'y a plus de chef. Il y a des chefs, mais avec des Alors je suis d'accord avec toi, il n'y a plus de projet. Et, et, et effectivement, le projet ne peut pas être lié aux experts, parce qu'on le voit bien, l'expert a son esprit stérilisé par son hyperspécialisation. Donc, une stratégie anarchiste viable, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être Eh bien, elle doit penser toutes les populations, humaines et non-humaines, tous les territoires, terrestres et extraterrestres, dans la perspective décroissante et post-industrielle d'une harmonie naturelle retrouvée. Donc, mais alors là, sur ce point-là, sur ce point-là, je m'opposerai... Ça, c'est Taën Puérissande qui te fait parler. parler. Je m'opposerai que la dernière de mes énergies, je me... <rire> <Kardashians> limars, que la Fédération Anarchiste euh, recrute des personnes extraterrestres. Voilà. La Fédération Anarchiste Française, elle est avec euh, Hugo et la Kik, un sénite, Jean-Rouin, jean, -Banzo, jean, -Banzo, jean -Banzo, comme concilie, voilà, en tant que chef, tant que chef. De la fédération de dialogue avec les stratégies. Voilà, Alors, les états majeurs, leurs slogans, leurs propagandes et leurs mots d'ordre n'ont pas le droit de citer dans ce désordre naturel restauré. Une stratégie du respect doit promouvoir un retour aux états naturels primaires. Elle doit restreindre, sans contraindre, les populations humaines et les domaines de leur activité. Pour réduire les mortels impacts surnaturels de toutes nos invasions militaires et industrielles. Jamais eu Il n'y a jamais eu d'état naturel. Il n'y a jamais eu d'état naturel. Ils disent même qu'il n'y a peut-être pas de Big Bang. Ils disent même qu'on est peut-être dans un trou noir. Ils disent même qu'il n'y a pas eu de Big Bang, qu'il n'y a pas eu de début, qu'il n'y a pas de. Les experts Il n'y a pas, pas d'état naturel. Mais depuis non. quand tu écoutes les experts pas les beaux, je Alors à toi, Pierre Je suis l'expert J'ai vu vaguement ah, des trucs ah, sur YouTube. Bah voilà, ah, ben voilà Un petit peu le LR. Le que ce sont des grands Bien sûr après ils se rebordaient partout les autres. Et entre le raldernier, je vois bien que les gens disent qu'il n'y a pas d'état naturel. Parce que à dire qu'il y a un début, mais a un début c'est qu'il rien fin. Il n'y a ni fin ni début, c'est ça qui est passé. Alors moi je vais Il n'y a plus d'experts, il n'y a plus de chefs Il n'y a plus de fin ni début. Il a C'est joli s'ils voient comme ça, je vois des chefs partout. C'est vrai, il n'y a pas de début, il n'y a pas de vois Non, s'ils ne voient pas des chefs, moi je vois des chefs partout. Alors moi, c'est pareil. S'il y a partout des chefs, c'est qu'il n'y a pas de chef. Le chef se distingue parce qu'il est différent des autres. Si tu vois partout des chefs, c'est un chef. Non, non, non, non. Si. non, non, ça, non, non. Il n'a pas regardé euh, un, un grand film qui est. Ça s'appelle Matrix. Qui est comme je un, je un métaphore euh, par rapport à toutes les choses. Il y a les chefs multiples, Mr. Smith. Mr. Smith, c'est un chef qui se multiplie. Il y a beaucoup de Mr. Smith, beaucoup de Il y aurait des clones, non il y a des clowns et tout ça, mais en tout cas, je, je vois tous les dirigeants en ce moment, en tant que Trump ou Macaroni, <rire> ou, ou Vucic dans Serbie, qui a été annoncé, parce que c'est un petit pays, elle a été annoncée, prononcée comme une dictature, avec le Brésil et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qui est le meilleur ami de Vucic, c'est Macron. Ils sont les meilleurs amis. Je dis ça parce que M. Macron ne parle pas serbe, mais quand même, l'année dernière, il est allé en Serbie et il a livré un speech en serbe. Il avait appris à dire... Phonétiquement Oui, et, et, et donc ça s'attend très bien avec lui. Ce sont les, les amis, comme les meilleurs amis. Mais ça. tu sais qu'il y, y, y a un, un politique algérien qui a été tellement construit par le peuple, il s'est réfugié et euh, il a obtenu le statut de réfugié politique par euh, Emmanuel Macron. Donc on voit bien que les. Il les... y, y a même un, un dirigeant de l'autoroubrière, c'est assez intéressant. En fait, oui, oui. il est mort, mais il a continué à trouver des colonies officielles dans l'organisation mais il n'était pas corse non, non, non, Parce que d'habitude, les Corses, ils votent même quand ils il sont mort, morts. <rire> il a continué à écrire hein. oui, des années les directives de la C'est comme au Paraguay. Ce pas l'académie qui vous bourgeois, alors, attends, attends, c'est comme au Paraguay. Au Paraguay, euh, il faisait voter des morts. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. ils allaient dans les cimetières, ils prenaient les, les noms. Les... Les... Voilà. C'est comme ça qu'elle se a gouverné gouverner ah, pendant si longtemps. Alors moi, j'aimerais bien faire voter ma mère, ma mère morte. Ouais. Euh, parce que j'ai... Je... Mais, euh, une... Qu les... mais... que mais que, la que la mais mère morte, on mère morte oui, on, va, on va tomber sur les manuscrits non, de la mère morte. On va aborder un sujet. Les droits de l'ours. Les droits de l'ours et de la baleine bleue. Ne, de, ne doivent pas être différents Parce que des nôtres. Voilà. Les, les droits des autres et, et des baleines doivent pas être différents des nôtres, hein, car ces différences nous conduiraient de nouveau dans l'impasse mortelle de la discrimination, peuple. dans le spécisme est qui est au racisme ce que les différences phénotypiques, économiques oui. et culturelles humaines ah oui. sont aux différences génétiques entre espèces. Oui, si je fais agiter, je suis tout à fait d'accord. Pour ça, j'ai prévu ces, ces masques qui m'ont fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que c'était j'avais des très mal. Et ça m'a rappelait à un attraque et à... vraiment l'obligation de quelque chose qui un Et pour ça, j'ai promis un masque tout ça. Oui, et, et, exactement. Et, et tu sais que là, tu es pas loin de la rouelle, parce que la rouelle était une, un rond jaune euh, que l'on mettait euh, au moment de la 7 croisade, au moment de Saint Louis, quand, quand Saint Louis était roi de France, et eh bien les Juifs étaient semés de porter la rouelle, et, et donc cette marque... Exactement, c'était Exactement. tout simplement euh, l'exclusion, le racisme, parce que le racisme n'est que l'expression politique. D'une xénophobie, c'est-à-dire que dans la nature, le rejet de l'autre existe naturellement, comme la violence, mais sauf que dans la nature, il s'agit là euh, de, de survie, il ne s'agit pas de l'expression politique de destruction systématique et d'asservissement. Mais quand même le coq, le coq, le coq, le coq. Vois, moi je pas à la campagne, mais quand même le coq, il a un peu de chef, il veut, Sportif. Le chef. Sportif. il veut quand même gérer les poules. On ne peut pas dire que le coq, ça ne se voit pas... Ça, ah, c'est lui la... qui se tape les poules. Il n'est pas dans un Mais... processus démocratique, anarchisant. quand tu dis que l'état pas naturel, il ne s'agit pas d'un savoir. Moi, je crois que le coq, je prends, il est quand même là pour gérer les poules. Et je ne parlerai pas des fachos et des rissons. Enfin, c'est même pas la peine de parler. Les rissons, oui. c'est vraiment... Si, je, je... Par contre, contre euh, j'ai vraiment... J'ai une grâce c'est que mes amis américains ont trouvé euh, mon masque comme un oui, oui. Euh... Moi, moi ça me fait penser à un, un tournesol, un girasol, tu sais. Oui, oui. Moi il ne fait pas il me fait pas penser à une étoile de David, il me fait penser à un tournesol. Voilà. Effectivement, effectivement, tu vois, c'était euh... dessiné comme ça. Il mais euh, euh, bah, Il, il pense des il des des que que c'est un insulte. Je ne vois pas ça comme ça. Non, mais euh, Tu es bien américain. Oui, mais je suis américain. Oui, mais, oui, mais c'est pareil. Je suis né dans une colonie. Ah, il, est, il est américain. Il est américain. Mais, mais, mais, mais, mais je ne me sens pas américain. américain bon. Je ne me sens pas américain. Il y a ah, Voilà, voilà. Et je ne me sens pas américain, je suis, dans ce cas-là, un hispanique. Ah, oui. c'est. comme ça que je me considère. Oui, mais les hispaniques, ils sont américains, puis comme oui, bien sûr. Mais... Oui, oui, oui. Mais je me considère du continent. Mais... En fait, on est tous américains. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais quand j'étais petit, j'étais ouais, euh, bah, moins moi, ici en France, disait que j'étais né aux États-Unis parce que euh, disait pas où j'étais né parce que euh, les gens ne comprenaient pas. Alors le problème, c'est qu'ils me prenaient pour un Anglo-Américain. Ouais. Et euh, bien sûr, j'avais. eu... J'avais eu quelques cours d'anglais à 5 ans, jusqu'à 8 ans, mais ouais. ça, ça, ça ne me faisait pas un anglicisme. Il euh, y avait des gens qui commençaient à dire, tu parles anglais, tout ça. Enfin, je connaissais quelques phrases, mais, mais euh, je voulais qu'on cesse avec euh, cette maladie. Ouais. Mais de, de toute façon, euh, tous tout les systèmes, ah. euh, qui discriminent, sont intrinsèquement racistes et il s'agit justement de, de mettre chacun dans une case. c'est-à-dire que moi quand j'entends Besancenot parler d'Amérique latine, euh, ça sert parce que je connais l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, mais cette connotation Amérique latine, c'est déjà de considérer que l'Amérique du Sud euh, est latine, alors que l'Amérique du Sud, comme l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, est américaine. C'est-à-dire, elle est amérindienne. C'est-à-dire, elle, elle, ouais. elle, elle est sur des civilisations euh, qu'on oui. a fait disparaître, euh, dont il ne reste aujourd'hui euh, moins de, je crois, de 5% au niveau de la et population, des cultures et oui. des langues. Il reste beaucoup d'assistantes sociales. Ils ont créé, ils ont, il y a beaucoup <rire> d'anciens amérindiens. Oui, c'est ouais. les affaires indiennes. Ils sont convaincus dans le ministère des affaires indiennes. Voilà, oui. De... Voilà. Ce qu'a combattu Jérôme Nimot. Voilà, ça va de C'est le remplacement, comme dirait. C'est le grand remplacement. Le remplacement par l'administration indienne. l'intérieur. C'est des vestiges. Si ah. on peut ajouter, je, je vais dire quelque chose de très simple. Uh, C'était une culture, civilisation supérieure. Moi, c'est une Mais non ah, Ce que je vais dire, c'est que si tu montes la pyramide de Chichen à Kankou, Chichen c'est les Inca, on vient, euh, au sommet, quand tu dis quelque chose, ça, ça, ça résonne. résonne comme il tu avais euh, un millier d'amplificateurs, des, des enceintes, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont possédés cette culture de son. Euh, euh, les choses techniques que, que nous, nous commençons à découvrir ici dans le XXe euh, siècle oui et, et aussi et nous, nous, nous pensons que ce sont les, les extraterrestres les autres civilisations qui sont inventées la culture comme ça parce que c'est incroyable qu'un architecte peut construire un pyramide ou quand il dit comme je disais, ah, ah ah ah ah ça va... Alors non, je vais... Parce que je... je voulais rajouter quelque chose. Oui, oui, oui, s'il oui. Alors, on parlait euh, de ma nationalité américaine, de ma naissance dans le continent américain. Euh, aussi, selon, euh, selon certains membres de ma famille paternelle, il y en a même qui m'appelaient François. Ah, Et François, que... mais ah. d'une façon péjorative. C'est vrai qu'au début, je n'aimais pas. Mais après, j'ai plus fait attention. Mais euh, il m'appelait François, parce que c'est le, le nom que porte beaucoup de François. Ah, c'est François, c'est François, ouais, voilà. François. Et, et, vous, et, -ce et qu il qu il alors, il disait François, François, François. Ouais, et ouais. j'ai un copain aussi, euh, un qui avait les mêmes François. origines que moi, qui a subi ça aussi. On l'appelait comme ça. Et euh, Alors que nous ne nous appelions pas comme ça, mais lui aussi, il a dû subir ça. Ah, ouais, ouais. Donc pour en revenir, parce que tu as évoqué les civilisations amérindiennes, mais euh, réellement, on pourrait, faire une, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais réellement il y a eu un, un grand empire, qui est l'empire de la Polynésie, euh, et effectivement quand les océans, à la fin de la dernière glaciation, ont remonté de plus de 100 mètres, euh, cet immense archipel, qui était très avancé au niveau culturel, navigation, oui. cal calcul astronomique oui. et scientifique, a disparu, et il a semé en Amérique par justement la côte pacifique et on s'aperçoit aujourd'hui que certaines civilisations d'Amérique du Sud sont beaucoup plus anciennes que ce qu'on pourrait penser et que ce mégalithique ancien est beaucoup plus évolué que le mégalithique récent, c'est-à-dire par exemple celui de Stonehenge, il y a 5-6 000 ans est un mégalithique qui est déjà décadent alors que si on remonte à Göbekli en Turquie donc il y a 11 000 ans et là, on s'aperçoit que la, la pierre est travaillée avec encore plus de maîtrise. Et donc, c'est ce que Einstein lui-même disait, la, la, la science et le savoir, il, il, il, y a des, il est lacunaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le projet comme quelque chose de continu. Il y a des paliers et il y a des régressions. L'humanité a déjà régressé et je pense qu'aujourd'hui, on vit une régression Politique, sociale, culturelle, intellectuelle, et c'est pour ça que je vais revenir on sur revient, cette politique. On revient à la tyrannie et des oui. c'est incroyable. Alors, la Après, régression, mots, peut, être... La régression si... peut être bien si on suce son pouce et si on revient oui. à une régression naturelle. Mais il ne s'agit pas d'une régression naturelle. Il s'agit d'une régression dans des sociétés artificielles. Donc on revient à l'inquisition. C'est ce que j'appelle le néo-féodalisme. Mais c'est une tactique de l'actuelle ah, mafia militaro-industrielle nationale et de son opposition électorale agréée qui consiste à accorder 15 milliards d'euros d'argent public au groupement des industries françaises des aéronautiques et spatiales pourquoi ne pas avoir choisi la tactique qui consiste à applaudir tous les soirs à 20h les industriels des filières aéronautiques et spatiales françaises cela a particulièrement bien fonctionné pour tous les personnels soignants pour tous les travailleurs de la grande distribution et pour tous les techniciens de surface serait-ce une stratégie plutôt qu'une tactique. Sur ces 15 milliards d'euros d'argent public, est-ce que 800 millions d'euros sont consacrés à subventionner l'aéronautique militaire française Le dictateur égyptien Al-Sisi et le premier ministre indien Modi vont-ils applaudir tous les soirs à 20h la générosité de tous les contribuables français Tous les milliards d'euros d'aide publique accompagneront une croissance de la robotisation de la production, donc de nouveaux plans sociaux pour tous les travailleurs salariés jugés excédentaires Faut-il écologiquement relancer la nuisible croissance des transports aériens en planifiant la décroissance des cotisations sociales Quelle stratégie populaire, post-industrielle et décroissante viable au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation, du logement, des arts, des sciences et des techniques Et effectivement, aujourd'hui, la stratégie viable de la non-violence est une stratégie qui doit penser non pas l'humanité mais le vivant dans ses besoins essentiels qui sont la liberté, l'eau, l'alimentation, le logement, les arts et les sciences. Et c'est comme cela, c'est uniquement comme cela qu'on pourra se sortir de l'impasse actuelle. Et je passe misérablement à mon Non, non, mais je voulais juste pas. Non, justement, le quand tu parles, je ne vois pas pourquoi c'est la régression. au contraire c'est très, très bien. C'est justement qu'ils sont très bien. Les gens restaient chez eux, ah pas d'avion. Ah, ils étaient okay. c'est même, pas d'avion. Non, mais le néo c'est des avions, justement. Les artistes n'existaient pas, ils signaient pas leurs œuvres parce que c'était produit de quelque chose qui les dépassait. Donc, il n'y avait pas un grand auteur. Euh, Qu'est-ce que c'est ce qu'on peut dire aussi euh, Quand tu fais un combat de chevalerie, tu gagnais rien. Il n'y avait pas de prix. Tu gagnais le cœur d'une femme. Il n'y avait pas pris, Tu, tu, tu faisais un combat pour rien, voilà. Alors, tous ces nouveaux pénalistes, néo je ne sais pas quoi, j'arrive pas pas le dire, il n'y avait pas de, de, de, de, avait pas de, de prophète, vois, voilà il n'y avait pas pour décutir un con, la perte je ne sais pas quoi. Tout le monde faisait ce qu'il fallait le le syndrome de l'animace. C'est ça de pour euh, les animaux les et plantes. Alors, les carottes, voilà. un rang de carottes, bon, une carotte, une alors, carotte, alors, une carotte. C'est pour ça dire. que je peux critiquer <rire> la régression. La régression, c'est très intéressant. Justement, revenir à ce qui n'est plus et ce qui ne se vend jamais. Je pense que c'est quelque chose à prendre voir. Il faut arrêter de vouloir en avant. Il faut aller en arrière, en arrière tout C'est ce que je dis demi-tour voilà. oui, Demi-tour On en arrière, a déjà on avancé. On gueule, a déjà avancé. En et c'est ça, ça. Et on peut se casser la gueule, C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ne rien faire est et, et, et, et beaucoup moins nuisible que d'avancer, que cette marche forcée. Euh... Je vois que Pierre a parlé beaucoup sur les nuisibles. Oui. Mais, non, euh, pas pas il faut. comme. Alain ah, Arendt disait qu'il faut vraiment distinguer entre la despotie, la tyrannie et la dictature. Bien sûr. Et la, la, la, la société totalitarienne. Parce que nous ne sommes pas dans. Elle, elle dit, elle dit, elle a dit ça. Nous ne sommes pas dans la société totalitarienne, comme le Staline et tout ça. Nous sommes vraiment en ce moment, selon tous les, les points, 1, 2, 3, 4, dans la tyrannie. Et moi, j'étais tellement choquée par les qualifications de la que J'ai commencé à pleurer parce que je, je vois que tout ça qui m'entoure, et, et, et c'est même les guichets de, de, de journaux et de, de, de supermarchés, ça appartient à une forme de la Tyralie. Oui, ce qui est pas le mais pas que ça non ça ne là, pas ça dans les les les les sandwichs ou catena ou demi non parce que c'est l'antimême maintenant eh bien moi je vais vous donner rendez-vous parce que comme on est revenu en live sur nos émissions radar L'émission 108, on la fera le 2 juillet. Donc, on la fera après la mascarade municipale illégale. Donc, pour bien montrer qu'il y a eu plus de 8 Français sur 10 qui ne s'est pas déplacé à cette mascarade. Donc, c'est une grande victoire de la démocratie. C'est une grande victoire des virus. Et, et c'est une grande victoire. Mais le virus est démocratique. Hein. Le virus, il se fout de savoir si tu as un milliard d'euros ou de dollars. Euh, S'il veut t'envoyer te... au terminal des prétentions, il le fait. C'est ce que de vrai, la C'est ce que de vrai, il, doit, il ne peut que... pas exister de fédération anarchiste parce que l'anarchie nie toutes les fédérations. Non, parce, parce que, le... <rires> que le virus par essence, sens la à la lutte des classes. Exactement. Le virus n'a pas de comité central, n'a pas de prophète qui dit ce qu'il faut faire, par le virus de Gaudine. c'est une structure intellectuelle très qui... intéressante. Qui veut la fin des classes veut la fin des buts, de la lutte des classes. Voilà. Voter virus. Voter, voter, vo voter virus. voter virus. Voter bon. virus. Exactement. Et donc, je donne vous donne rendez-vous, je crois c'est le 2 juillet. Donc dans 15 jours, et comme Marc enfin fin de compte risque de s'absenter qu'en août, eh bien, euh, 15 et 2, le 17 juillet. C'est-à-dire que. on ne va pas bouger reste ici. Voilà. Et, et donc, on y ne s'arrêtera peut-être qu'après le 17 juillet. Voilà, et je remercie. Alors je tiens à remercier. Voilà. Et c'est très très bien parce qu'on est le 18 juin et Nina et Pierre ont participé il y a trois mois aux deux dernières émissions Radar, non mais c est, c est, je, je trouve ça intéressant parce que pour moi ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui le plus important, c'est pour ça que j'ai parlé, que j'étais prophète de la musique, c'est que pour moi il faut que tous les intellectuels et les artistes mettent en avant ce qu'a dit Nina à travers ce qu'elle nous a dit du livre qu'elle lit actuellement. C'est que le plus important, c'est de relancer la production, le dialogue et, et surtout de ne plus se soumettre euh, à, à, à l'étouffoir et à la peur. La tyrannie, le tyran, le c'est pas selon moi, selon Hannah Arendt et euh, Platon et jean gens comme ça. Il n'a de pouvoir que par notre peur. Euh, non, c'est pas Nina qui a s'il vous plaît. Mais, mais c'est le, le précédent plus illustre, Ils ont dit que le premier signe de la tyrannie et de tyran, c'est euh, produire la paire. Bien sûr. C'est Si tu produis la paire, parce que le tyran, c'est la première qualité de tyran qu'il essaie à produire la paire. Le producteur c'est c'est intéressant, l'éditeur et le producteur de sur le Et tu sais, le, li le, le, le livre de, no de Naomi Klein, c'est ça. Euh, c'est okay, l'effroi. C'est-à-dire que si tu ne touches le pas l'effroi. Mais tu sais, c'est pour ça que les, ces municipales sont illégales. Parce que les gens sont encore dans la phobie du Covid-19. Donc tu ne peux pas avoir un choix bon, euh, raisonné. Bon, non, cette peur, cette peur continue à être entretenue par faire, les institutions publiques les et privées. Alors, moi, rentrer, les gens ne devraient... Ce n'est pas que tout le monde s'en fout. Je n'accepte. Oui, non, fait, non, non. Ce n'est pas que on tout, on tout le monde s'en fout. On ne peut pas dire comme ça, c'est le de rien, de l'humanité. Il peut être dans l'air de la police. cest à de la police qui massacrerait, comme disait le Bergeau, en dehors du règlement. cest à il est acceptable que la police n'a ça en fonction de règlement. Et s'il n'y a pas de règlement, c'est ici que la police eh bien, tu sais, ça va être simple ça. La police, ça. Oui, c'est si pas. Un pas un alors, ce livre, ce n'est pas mon Bible. Bon, bah, bah, non, ce n'est pas un Bible, mais, par exemple, c'est dame, Je trouve C'est que chacun. Non, c'est les discours. part en Non, c'est le même discours, excuse-moi. C'est le même discours. J'ai dit. Il y a Nina qui voulait dire. Non, non, non, je vous dire que c'est le même discours. Et par exemple, dans le deuxième chapitre, on a, on a parlé de, de la tyrannie et tout ça, les, les, les divisions de, de catégories de gouvernement. Dans le premier chapitre, mais le deuxième chapitre, c'est autorité au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est l'autorité Comment tu obtiens l'autorité Et ça c'est assez sombre aussi. Mais bon, enfin, on n'avait pas été déprimé tout le temps. Euh, la chose spécifique est que, que, que comment nous allons sortir parce que c'est assez déprimant que cette dame elle a écrit ce livre dans 1976. Non, non. Merci. 19 1956 alors si nous constatons que rien a changé depuis 1956 alors c'est j'ai un grand respect pour il a non, mais, non quoi, mais oui mais mais, mais, mais, mais quand même c'est très moi il y a 20 000 personnes qu on manifestait, qui ont manifesté alors c'était interdit. Mais le problème est, est le problème pour moi non, mais, mais, mais, okay. euh, Personne Évidemment. Ne Nous ne sommes plus les directives de, des tyrans. Moi, pas je chimiques. ne pense pas, moi, moi que, tu, tu as, euh, tout ça, je respecte ta propre ça, ça, opinion. Bonne Mais moi, je pense que cette crise de Covid-19 et tout, tout ça, ça monte vraiment. ça sera Non, je Non, c'est fini, ce Ça sera, je te dis, maintenant, la police doit-elle matraquer les gens en fonction du règlement Légalement, la police a t elle le droit de mettre des menottes et de matraquer des femmes enceintes si c'est légal. Si c'est pas légal, elle n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de torturer légalement Est-ce qu'on a le droit de... Voilà, c'est le même de droit. Le droit, on va prendre ses droits. Covid, Ça fait le partie de ta beauté, de ton charme, que tu es un optimiste et tout ça, mais... Euh, c'est pas... Moi, j'ai vraiment... On a vécu toute cette crise d'une façon différente, toi et moi bon, et moi, j'étais poussé très vraiment bien de, de bien me sentir bien comme un Auschwitz, de, de produire un masque qui était comme le ligne Siblia sur les épaules, tu vois, comme l'époque comme, comme, oui, oui, d'Eichmann, mais évidemment, on n'a pas vécu avec ton masque et tout ça, cette époque, Moi j'ai trouvé ça kafkaïen. Euh, tout à fait. Oui, une certaine peur. Huit clos oui, est une peur. La métamorphose. Voilà. Mais oui, mais la métamorphose, c'est quand, quand même dingue cette histoire. Hein bah, c'est pas du tout un bouquin triste. C'est horrible ce délire. Bah il s'était à en faisant autre chose, mais c'est ce qu'il a dit que c'était fils ouais, Je vais t'expliquer Pierre, mais moi, moi un, mat ouais. un matin je me suis réveillé, j'étais Pierre Merachkovski. Bon bah c'est pas vrai. Je, je, je me suis réveillé, ouais. j'étais Pierre Merachkovski. Ah, bon, et, bon. et, et attends, le problème. Et tu et, faisais craque non, non, non, c'est que je me réveille. T'as aligné des carottes. Puis, puis d'un coup je vais je poser, mais c'est pas ma queue ça. Oui, je ça. regarde autour de moi, puis ah. je me dis mais je suis chez Pierre. Je lui dis mais t'es con, si t'es Pierre Mérachkovski, tu te réveilles chez Pierre Merachkovski. Je me dis mais alors où est-ce que je suis Mais il n'y a pas de Pierre Donc étagère. Mais en compte, d'un coup je me réveille et je suis tout à fait rassuré. Je, je, je me retrouve Pierre Goumich, non, ce, ce, Et t'as retrouvé ce, ton zizi. Mais c'était, je pensais métamorphose. Je m'étais transformé Sur ce point précis, on ne peut pas se connaître chez Pierre Naskowski. <rire> parce qu'il n'y a pas de chez Pierre Naskowski. Le chez Pierre Naskowski, il appartient à la banque, ou au notaire, je ne sais pas exactement à qui, ou, ou à d'autres personnes qui parfois m'ébergent. Il n'y a pas de chez Pierre Mérachkovski, donc on ne peut pas se réveiller chez Pierre Mérachkovski, ça n'a pas de sens. Ah ben je me suis réveillé en tant que Pierre Mérachkovski. J'étais Mais... dans la peau de Pierre Mérachkovski et pas du tout dans, Mais... la, dans la peau de John Malkovich. Ben C'est pas, pas juste. Juste. Non, c'est pas, pas triste. Mais la métamorphose, c'est ça. Ouais, Le thème de la métamorphose, c'est qu'il se révèle les quoi. Il devient un insecte et il devient donc la vermine. Il, il se voit déjà la vermine qu'on qu va exterminer. C'est-à-dire, il est déjà exterminé. Mais, mais, quoi, la, vermine. mais la vermine, parce que à cette époque-là, dans tous les discours et bien le juif est la vermine le juif et c'est ce qu'il faut éliminer oui mais c'est pas parce que c'est un discours que c'est vrai Mais c'est pas parce que c'est un discours que c'est vrai mais s'il y a eu 6 millions de gens qui sont passés dans des fours c'est à cause de ces discours c'est le discours qui tue non non non je vais te dire le responsable c'est le diacre de Vatican. comme on lui a dit un jour il faut quand même réécrire un truc alors on ne sait pas par rapport ouais. à la liturgie, ouais. comme il ne savait pas, il a écrit « Le peuple déicide ». Mais si tu veux, c'est comme un jugement d'un tribunal. Il y a un jugement qui te met à coupable. Après, il y a tellement de dossiers, comme Greffier, bah, il met un certain temps à appuyer les avis du juge. Alors, en Vatican, c'est pareil, tout, tout le temps, il y a des, des avis apostoliques, etc. Voilà. Et donc, il y a un mec qui a écrit « Le peuple déicide ». Mais si tu veux, c'est inconvente, sa constance. Il ne savait pas quoi écrire, c'était le bordel, il ne souvenait pas. Et s'il n'écrit pas quelque chose, s'il n'écrit pas l'arrêté, le juge, là, il peut avoir des ennuis. Et eh bien, tu vois, Pierre C'est à pied pour plusieurs années. C'est pour ça que tu es ah. un prophète. Oui. Ah, parce que justement, ah, ce que je te dis, tu, mais... es, tu es le, le, pro tu es sais le prophète. Sais. Pas. Mais, Mais cette idée, c'est un prophète amérindien, c'est ouais. le nez cocasse. cest c'est celui qui, qui, se, qui se lave dans le sable et qui se sèche en, plonge, en se plongeant dans l'eau. Ah, que... je... ah, oui. Il ne se lave pas non plus. Mais je, je, trouve, je trouve ça assez extraordinaire parce que tu, pour moi, tu représentes l'essence même du prophète. C'est-à-dire tu es capable de tenir un discours qui est à l'inverse de ce que tu ressens, parce que tu es, es mu par un profond optimisme, parce que tu sais que derrière tout ça. Eh bien, le soleil ressurgit. Tu sais que, que la vie domine surtout, que l'esprit domine surtout, Et que la une dictature, elle finit toujours par s'effondrer. Ah ben oui, C'est le sort non. de toutes les tyrannies. Mais, oui, de toutes les dictatures. mais ça pourquoi ça s'effondre, la dictature C'est ça qui est passionnant. Parce qu'ils n'ont pas de texte. Ils n'ont pas de... Alors, ils disent, je suis dictateur. c'est ils Parce qu'on a dit ça. ça non. A non, pas, non, non, Ils sont, on est, ils sont démocrates. Non, non, a des oh. des on n'a pas, des pas des dit pff. que tu es le chef de, de, de gouvernement et tout ça. Non, de, de, non on n'a jamais, jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de texte. pas. S'il n'y a pas de texte, la dictature s'écroule. Il n'y a pas de, de, de, de, il a non, pas de... C Ça, il, ça c'est lui. Lui définit C'est la, la, la folie de grandeur. Ça s'appelle la folie de grandeur. Eh ben moi, je vais faire une chose parce que je, je vois la batterie. Et, et j'aimerais bien que notre ami Marc sauvegarde l'émission avant qu'on ait une perte de batterie, et tout comme ça. Euh, et je vais vous dire franchement, revenez le, le 2 juillet, on va bien se marrer, ah, okay. euh, parce les que ça ont... va être open, et invité du monde, parce que euh, je pense que c'est les esprits qu'il faut déconfiner. Si les corps sont ouais, déconfinés, aujourd'hui, on a ouais. le devoir de déconfiner mais, mais alors, les, les les gens, ils ne veulent pas venir. Mais euh, qui viennent avec leur hérisson, qui viennent en escargot, non, je m'en fous. Mais ils ne veulent pas, mais t'en sais rien, ils veulent pas. Alors, on va peut-être ils... aller chez et on peut ah, voir ça. En fait, souvent, ça serait Il il plus difficile d'accorder. Non, mais on s'invite on chez eux comme. Bon, ah, euh, euh, mais euh, ça serait mieux ça. mieux. ça serait mieux d'aller chez eux. Parce qu'au moins, oui. oui. ils se produit de se positionner. On, on s'invite chez Zemmour. On s'invite chez Zemmour. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non, Zemmour, c'est oui. pas nous. Ah bon Ah bon, pourquoi On se dit rendez-vous dans 15 jours. Non, non, je pense qu'il vaut mieux aller chez des gens qu'on connaît. C'est plus intéressant. Zemmour, on ne le connaît pas. Mais on va aller chez des gens qu'on connaît. On dit voilà, aujourd'hui, c'est rapport à barre. On va faire des choses chez toi. Des gens qui sont proches. Alors, bon, je n'ai pas les larmes, mais il y a des droit de déminer mes enfants. Labro. Labro, il est un peu loin. Non, Labro, il sera ravi d'ailleurs. Non, euh, ouais, non, mais je ne sais pas, là, va. Je suis très ravi a rajouter des gens autour de moi, ça le fait, jeu. va dire qu'ils sont en chez Chez Macron Non, mais je ne connais pas, moi, Macron. Non, mais c'est pas intéressant je ne le connaît pas. Comme si je ne connais pas, ça fait télé, il va très peu, bon, je ne sais pas quoi. Si c'est quelqu'un le connaît, c'est très intéressant. Parce que pour le choix qui nous attend, ça ne lui demande pas, c'est un Bon, Alors, on va chez ton ami canadien oui, mais elle habite moins. quelle Celle où tu m'as invité un jour et je me suis pointé en retard. J'ai failli ne pas y aller, j'aurais été idiot de ne pas y aller. Je risque à oublier ah, la dame non, non, non, avec je le chapeau aussi. Il s'appelle Liza. Liza. Liza. Liza. Liza Jarbon. Non, mais elle est canadienne mariée avec un anglais, elle a fait Ok, je me souviens. Je me suis